Ma voie de l'amoureux est une voie qui permet quelque part des passerelles entre l'initiatique et le spirituel. Des passerelles que l'on peut prendre en toute liberté ou ne pas prendre, parce qu'on n'est pas obligé de faire les deux. La voie initiatique, c'est le mental à plein tube. C'est une voie de connaissance. C'est une voie qui veut le savoir, qui veut connaître. Pas forcément fusionner à Dieu, mais connaître Dieu. Connaître le créateur. Savoir comment ça marche la création. Comment ça s'est passé Comment je peux comprendre toutes les articulations de la création qui vont me permettre, parce que je vais les comprendre, parce que je vais comprendre les lois de l'univers, parce que je vais comprendre comment ces lois fonctionnent Ça va me permettre de co-créer ma destinée. Un initié, il est un bâtisseur. Il est intéressé à bâtir, à construire, traduisait à donner du sens à sa vie. Toute ma voie de l'amoureux, finalement, c'est un travail initiatique qui essaye de voir comment, par la voie du cœur, par l'ouverture du chakra cardiaque, on va faire une passerelle entre la tradition initiatique et l'ouverture spirituelle en toute liberté. Ça donne quelque chose comme une spiritualité en relation, ça donne quelque chose comme de la connaissance humide, ça donne quelque chose ben, qui est la voie de l'amoureux.